J'espère que vous êtes tous magnifique ma bienvenue pour une nouvelle compagnie de personne Parce que je n'ai pas de les amis comme vous l'avez vu au titre Je suis sûr que vous avez cliqué sur cette vidéo aussi pour savoir peut-être des informations sur la nouvelle armure Donc alors que je fais cette vidéo là, on est le 21, euh, le 21 janvier Cette vidéo là va sortir le 24 si je me trompe pas ou un peu plus tard Mais j'ai été la première personne à avoir le full farm La, la full armure farm, c'est une... Euh, là maintenant les gens essaient de l'acheter en fait parce que c'est vraiment une armure, je ne savais pas Mais c'est vraiment OP, speed anti-chute euh, Faire une résistance, Régène, comme on peut le voir ici. Je crois que c'est Régène ça. Elle donne des effets de malade et armure les amis. Et puis elle est obtenable seulement en votant pour l'instant. Donc c'est quand même assez difficile de la trouver. Il euh, y a mon ami Itwix qui les a eu, les bottes en votant. Donc je voudrais vraiment que vous ayez voir la chaîne d'EatWix et le remercier. Parce que C'est grâce à lui euh, que je pourrais les avoir. quoi Je vais sûrement lui donner des, des points boutiques en échange. Parce que j'ai euh, monsieur Jordanos qui m'a donné 40 euros de points boutiques. Je sais que c'est énorme, mes amis. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire avec ça. Mais je vais sûrement en faire gagner dans mes lives. Donc si vous venez sur mes lives. Vous avez peut-être la chance d'en gagner euh, Durant le week-end de Skill PVP, j'ai fait quand même 3 à 4 lives je pense Et puis on a quand même fait gagner pas mal de trucs intéressants Pour l'instant euh, mes richesses, bon ça a l'air de ça J'essaie de farmer les Full PK du trou en Space Je suis en train de, vais essayer de vous mettre une Sharpness 5 aussi sur la Space Blade Parce que je vais la faire tirer dans ma, dans ma prochaine vidéo Faut que j'enchante ma Skill PK Ma loop elle est déjà correcte, ma farmax elle est bonne, faut Il Faudrait juste peut-être un Fortune 3 là-dessus mais euh, sinon, j'ai aussi acheté des skills clés. Donc, j'ai acheté 3 skills clés contre un euh, contre, euh, PB. Donc, je, je crois que c'est ici qu'on peut les ouvrir. Donc, ouais, je voulais vous parler de l'armure la, de en, en farm. Parce que, en fait, cette armure-là, euh, elle est incraftable. Si on voit dans le wiki, l'armure farm, elle est pas là. Regardez, on va monter, et descendre. L'armure farm, elle est pas là. Elle devrait être ici. Si on marque farm, on a que les farm max Et pourtant, ça s'appelle farm elmite. Donc, c'est une armure inédite, slash incraftable, obtenable absolument en votant. Euh, les effets que ça nous donne, je l'ai dit tout à l'heure, donc anti-chute, Speed, euh, on perd pas de bouffe. Régénération, je crois que c'est régénération. Ouais, c'est régénération, mais cœur il bouge en bas. Ainsi que farm. Je ne je l'ai pas encore chanté les amis. Je ne sais pas si c'est bon pour PvP. C'est une armure de farm. Donc je pense, selon moi, que c'est une bonne armure pour miner euh, les trucs comme ça. C'est sûr que bon, je ne vais pas me promener avec. C'est une armure légendaire. Je vais sûrement la renommer armure numéro 1. Parce que j'ai été le premier à compléter le set. Il euh, n'y a personne, personne sur le serveur qui les, qui les a. Il y en a quelques-uns d'entre vous, les amis. Oh, nice. Quelques-uns d'entre vous qui avaient des pièces. J'ai réussi à les acheter à à certains d'entre vous, d'ailleurs merci à ceux qui nous ont vendu c'était vraiment euh, super gentil de votre part, donc ouais ça c'était pas, bof bof comme truc, je vais euh... j'ai continué la vidéo je sais pas qu'est-ce que je vais vous proposer dans la vidéo euh, j'aimerais peut-être aller visiter aussi la PP Box vu que la PP Box est ouverte euh, à l'heure que je vous parle il est ouvert il y a 7 minutes donc je vais peut-être euh, aller voir qu'est-ce que la PP Box ça donne euh, ensuite, on va sûrement crafter et enchanter nos stuff aussi dans la fin de la vidéo. Donc, je vais juste vous parler de cette armure, euh, cette nouvelle armure euh, légendaire, si on peut dire ça ainsi. Parce qu'elle est incraftable. Donc, pour l'avoir, c'est quand même assez difficile. Euh, ça m'a coûté quand même. Ok, les, les jambes bien, elles m'ont coûté euh, 1.5 PB, le casque 2 PB, euh, le plastron euh, 7500. Euh, à l'HDV et puis les bots Etwix et me les a donné, donc ça m'a quand même quand même coûté pas mal d'argent comme vous pouvez voir j'ai que 800 dollars je suis un peu la pauvre en ce moment mais euh, je travaille de full serveur les amis c'est un temps incroyable que j'ai passé sur le serveur j'ai dû passer genre facilement un bon, un bon 10 heures de temps de jeu facilement je sais que je suis un new life mais je voulais vous proposer des bonnes vidéos je voulais farmer pour les vidéos la, la vidéo full space vous allez vous avez pouvoir regarder les euh, les rediffusions de mes lives, j'ai tryhard de fou, et puis c'était vraiment énorme. Sinon, euh... sinon ouais, c'est vrai que j'ai acheté des skill bags, ça m'a aidé, parce que j'ai eu les plans en mettant dans les skill bags, j'ai eu le la jambières en les, en les space legging, mais bon, voilà. Je vais arrêter de blablater les amis, si la vidéo vous fait plaisir, laissez un pouce bleu, et puis on se retrouve pour une autre séquence tout de suite après. Allez, on va les niquer. gros. Tiens, t'es où je vais te jouer. Tiens, je te donne une perle. On focus le gars qui est en, en rose, ok ah, Ok, ils sont maintenant. Je les encule frère, t'es chaud. <rire> bon. J'ai arrivé, j'ai récupéré. Je t'ai donné une perle gros. What the fuck Ils sont oh, chauds hein ah, En plus j'ai les connais en plus. C'est qui C'est des fanboys. Ouais ils sont trop. Allez lui, lui il a l'air de tuer la merde. T'as pris un chance oh, ici Ouais ouais. Oh par contre, ils sont P4, on est kit empereur, t'es rien. Enfin, je suis co. Ouah, je prends trop chier Attends, je vous une Focus-le, lui Je me S, mec Ah, bien ils sont rien capables de faire, ouais Eh, il tu veux force 2 ou pas Vas-y Vas-y, je te donne un truc sur le stage dont ça te donne force 2 Ouais, je peux pas ouvrir mes dents en stage vidéo Ah, BRT Vas-y, je vais ouvrir deux skill bags. prends les soins comme ça, j'ai de la et je l'ouvre. Oui, bien sûr. Non, moi je dis, que tu me les envoies, je les ouvre en vidéo, bisous. Je veux 28 randoms morts euh, en Est-ce que t'as. Euh, t'as. Euh, une fortune 3, euh, Nexo Par exemple, si on meurt tous, on va, on va le regretter. Hein. Comment ça, back Back comme une pute, faut pas mourir en fait, j'ai pas réfléchi, mais le cadet. Vas-y, je les opule. Il a Vas-y j'ouvre le pro est-ce qu'il y a un mec qu'il y a sur moi C'est quoi Oh j'ai eu 5 tépis euh, space mec Bien Par joué contre, mec pas donné le temps, moi. Et le ah. second 1,2,3 Débottement été eu... mec Easy. Moi, tu Allez t'as vu comment je les brain en... les gars gros What the fuck Le gars il a rien compris à sa vie ce bâtard Yop les gars, mon ami Scammer, l'empereur avait besoin de 5 pb, donc euh, il je lui ai acheté euh, tout ça, j'ai acheté le full p4 contre 5 pb, je sais pas si ça volait mais c'est un ami, fait que euh, je m'en fous un peu vraiment, et puis au moins j'ai un full top donc euh, voilà, ça, ça c'est cool, au moins on a un full tita, on a encore des bottes en un truc ici, mais au moins on a un full tita maintenant, donc euh, Plutôt, plutôt intéressant intéressant intéressant il faudra juste le mettre euh, en U3 Et on aura euh, déjà 4, euh, 3 armures, et là il nous faut faire ça avant mettre Et puis, ouais on aura les 4 meilleurs armures du serveur, après il faut les enchanter bien sûr mais bon Ça, ça reste d'être compliqué les amis, allez je vous reprends pour une autre séquence Yop les gars, donc je voulais juste euh, ouvrir mes dons avant de continuer euh, donc, euh, Myrto, un obsidienne Merci, mon beau Saxo, il m'a donné euh, un titacite. Master, un skickly, puis une pierre, je wow, Merci, gros euh, Deux titacites pour Maxi Donc, merci, mon ami Fact, euh, Farto, il m'a donné son kit euh, chimiste Et Nexo m'a donné une banane Merci à vous, les gars euh, Ça fait super plaisir Y'a-t-il des petits messages qui ont mis sur les items euh, Non, il y'a pas de sur... message sur les items Gros, merci à vous, les gars Je vous embrasse Et à tout de suite bon, Les gars, okay. je vais... Euh... Je vais, euh, je vais donner ma clé à Black vu que c'est sa première fois sur le serveur. J'espère qu'il y a une chance de, de débutant ou un truc comme ça. Slash trade euh, I Black. Euh, on espère qu'il y a une genre de chance de débutant et que Black soit chanceux qui nous ouvre un truc vraiment bien. En tous les cas, je m'en fous un peu, si, même s'il y a de la merde, parce que c'est un abonné juste avant qui nous l'a donné. Donc Black, il va se joindre à nous un peu pour la série, les amis. Il va nous, sûrement nous aider à farm, etc. Ça peut être cool. Euh, je sais pas combien de temps qu'on va rester sur le serveur, mais c'est juste ici la, la clé. C'est ce qui est la clé ici. C'est pour les events. Non non, ça c'est pour les events. Ça c'est celle là Tu eu quoi Tu le monte dans ta main. Des pommes d'or. Ah ouais. <rire> <rire> ok, il y a pas de chance de débuter. Alors en mix c'est mort. <rire> What the fuck Yo, je sais pas pourquoi, les amis... Euh, D'ailleurs, Blackboard vient d'acheter 50 euros pour la boutique. Je sais pas pourquoi euh, directement. Mais bon, il, il apprécie son mal-serveur. Il va s'acheter les grades, les kits. Il va pouvoir jouer avec nous. Sinon, il y a euh, X-Ray euh, Alpha... Lui, là. Euh, il nous a donné euh, un skill bag. Donc, on va l'ouvrir. Vous êtes prêts 3, 2, 1... Ça a bugué. <rire> oh What the fuck Je peux pas l'ouvrir, en fait. X-Ray, tu m'as arnaqué. Oh, le bâtard. On peut pas l'ouvrir ton skill bag. Je. Ok. Je vais devoir aller te fesser. <rire> What the fuck? Attends, je vais slash don. Non. Je te. T. Te... Le slash don, regarde. <rire> What the fuck. Quand on renomme un skill bag, les gars, on peut pas l'ouvrir. Faudra qu'il corrige ça. Faudra qu'il corrige ça. Ça, ça. ça peut être un problème. What the fuck. Je pouvais pas l'ouvrir. C'est bizarre. Je t'en donne un authentique. Bon, oh, quel, quel aimable garçon. Merci pour la en gros. Merci pour tes blocs de prismaris. Prince marine c'est super plaisant. Je sais pas c'est quoi les livres enchantés, je vais les prendre. Exubi, merci. C'est bizarre. x -ray. merci gros. Donc on va y aller. C'était quoi finalement, t'il dis T'as les livres plus un? Let's go, que vous êtes prêts, 3, 2, 1! C'est le même. Ça fait coucou. What the fuck? Il m'a renvoyé le même. Luc dons, ça vient du cœur. Choma. Merci Choma. C'est très aimable. What the fuck? Icons tu m'as renvoyé le même copain. <rire> oh my god, what the fuck? Je vais le garder, mais j'ai pas beaucoup de place dans, ma, dans, mon, dans mon truc. J'ai donné mon, mon truc farm à, à Floz pour qu'il fasse sa vidéo. Euh, il voulait faire une vidéo, et puis je lui ai offert de lui prêter pour. Tu sais, il fait une vidéo par rapport, par rapport aux farm. Euh, donc je vais, lui, euh, je vais lui. Je vais lui. Je lui ai prêté quoi. En espérant qu'il me le rende intact. j'espère qu'il perdra pas en pvp, putain Et puis sinon, ouais, euh, je voulais juste parler des shops c'est vraiment cool comment c'est fait les shops franchement, vraiment bien joué. Un skill bag, let's go, vous êtes prêts Boom, vitrine de mort Damn boys Let's go, on va ouvrir ça euh, faut pas fortune Non, mine Qu'est-ce que t'as eu en Gros, c'est moi qui ai le plus d'achats au monde. T'as eu quoi je peux Plus rien. Hein. Gros, t'as eu une mété quand même, hein. J'ai eu 7 urites. Donne-moi la mété. 5% de chance que t'avais d'avoir ça, gros. C'est énorme, hein. Et après, j'ai eu 7 bordel contre ça, gros. Mais bah, quand même, gros. C'est énorme, ça, gros. T'y rends pas compte, gros. Putain, t'es chance, gros. Merci. What the fuck, les gars. Je viens de voter et j'ai eu 5 skis clés. What the fuck, c'est la première fois que je vote euh, soit sur la V8 que j'obtiens un truc aussi bon. Euh, slash vote, ouais, j'ai plus de récompenses d'attente. J'ai aussi eu un kit toxique, mais j'ai plus, j'avais. Euh, ça c'était avant, quoi, c'était hier avant que je me déconnecte. Et là je viens juste de me reconnecter, je viens de l'avoir, je viens juste de me réveiller. Donc on est on s'est laissé hier sur. Euh, je crois que j'ai eu un skill bag buggy. Donc euh, je l'ai mis à l'HDV. Que quelqu'un va l'acheter. J'ai aussi mis une skill pickaxe. Euh, mais la skill pickaxe, vous allez voir comment je vais l'obtenir dans la prochaine vidéo. Euh, je vais pas vous spoil. Euh, donc euh, voilà. Euh, J'essaie juste de trouver c'est où les halls à chaque fois. Je suis toujours perdu sur le serveur. n'arrive pas à me reconnaître dans le spawn. Euh, ça fait différent. Les autres spawns de, de, de, de, de, de, de skill pp étaient pas comme ça avant. Et euh, c'est assez spécial. J'aime bien le, le concept. J'aime bien, j'aime bien. Donc. Let's go, j'espère qu'on va avoir de la chance euh, sur les 5 ski clés. Imaginez, on a quelque chose en space, gros. ça c'est énorme. Okay. une pomme sheet c'est quand même pas si mal. Un kit enchanteur, oh ça c'est plutôt bien en fait. Ça c'est plutôt bien. Je vais juste. Euh... Oh, Qu'est-ce que je pourrais jeter Ok, on va jeter quelques trucs parce que sinon notre inventaire va être plein, ça ne nous donnera pas les trucs. Donc on va regarder euh, 64 sticks parce que je vais crafter les pioches après. Euh, les graines, j'en ai besoin. Le fer, moins. là on s'en fout. Let's go. C'est parti, plus de moi, quelque chose de bon. 8 random de ça c'est bon. Et l'avant-dernière clé, 1000$, c'est bon. Et la dernière, 2 tickets de random téléportation. Ok, c'était vraiment pas si bon que ça en fait. Euh, on a quand même eu 1000$ qui est quand même pas si mal. On a eu un kit enchanteur qui va nous donner un, un P3. Normalement, je pourrais mettre le U3 sur mon plastron. Donc, on va aller faire ça maintenant d'ailleurs. Et euh, franchement, on est bien. J'aime J'aime pas trop les textures. Regardez, ça fait des petites bottes comme ça. C'est un peu nul. Euh, mais c'est quand même pas si mal, je veux dire. Enfin, c'est cool parce qu'il y en a qui aiment ça. Mais moi, personnellement, je suis pas un grand fan. Donc, let's go. Il nous manquera juste ça à mettre euh, U3. Et euh, sinon, le reste c'est full P4. Ouais, et ça, il nous restera ça aussi. Let's go, folks. Let's go, let's go. Je vais aller ouvrir les reines de mort. Euh, OK, donc, on va faire Warp Shop. Warp Shop. pas là, on va aller vendre notre pièce de 1000$. On est à 8000$ avec ça. C'est plutôt cool. Euh, donc, divers c'est juste ici. Euh, pièce à spawner, non. Pièce d'or, oui. On en vend une. La vente est effectuée. On a reçu 1000$. Maintenant, let's go miner nos rênes de mort Et on sera la véritable raison. Euh, si on est capable d'avoir une mété ou pas. Parce que si, franchement, on a eu en votant une mété Parce que techniquement, tout ce qu'on vient d'avoir, c'était en votant. Si on est capable d'avoir une mété ça serait quand même bien. Please non, on n'a pas eu de mété, même pas de cita, c'est pas grave les amis, on continue de miner, et puis j'espère qu'on va être chanceux de, trouver de tomber sur de la mété. Euh, J'essaie de farmer le full mété, on est déjà à les bottes, et il nous faut euh, encore un peu, j'ai le casque, il nous faut plastron, bottes et tout, bref voilà quoi